Bonjour madame B, comment ça va, vie de santé All right, 8 c'est Temp uh, uh, mm -hmm. pas beaucoup oh. right. right. Non, 36... bon, c'est sûr, c'est bon, c'est It's c'est bon, c'est bon, c'est c'est c'est c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Non, non, non, non, Non, non, c'est c'est mon tempérament à température. Ah, oui. Allez madame I know, ça. I know what what you. Vous, vous la prenez à l'ancienne la température ou à la nouvelle heure Nouvelle heure. Électroniquement <rire> ou pas électroniquement Mercure Mercure hmm? Ah oui, quand même Ah, yeah. ah c'est vivre à l'ancienne quand même. <rire> En tout cas c'est dur pour tout le monde. Je vous le dis, dis c'est dur. Mais c'est encore plus dur pour nous. Hein? Est on hot. est vieux, on est vieux, on prend des risques. Hot bon. On a notre masque. Blue. Blue. Blue, Blue. Red. Red. Ah. C'est dur.